on dit à voix haute. Je suis curieux et j'aime apprendre. Plus fort. Je suis curieux et j'aime apprendre. Encore plus fort. Je suis curieux et j'aime apprendre! Maintenant, plus doucement! Je suis curieux et j'aime apprendre. Encore plus doucement. Je suis curieux et j'aime apprendre. Maintenant, on chuchote! Je suis curieux et j'aime apprendre!